Salut à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui c'est le jour d'Halloween, il s'est passé un truc de malade, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais j'ai entendu un bruit, un bruit de fou qui est venu de mon jardin, je sais pas c'était quoi ce bruit, je sais pas c'est Halloween, je me suis dit, c est, c est, je sais pas c'est peut-être quelqu'un Il veut faire une blague ou quoi, je sais pas comment je parle là, comment je filme, pourquoi je filme, je sais pas en tout cas, je vais pas parler beaucoup. J'étais tranquille, dans ma chambre, en train de regarder la télé. Je vais vous montrer la télé, regardez. J'étais assis, je regardais ça. Ensuite, comme je vous ai déjà dit, j'ai entendu un bruit provenant de mon jardin. C'est pas possible. J'ai été voir par la fenêtre. Il y, y a quelque chose qui dort par terre. Et là, je suis en train de filmer pour vous montrer en même temps que moi, je vais aller voir, je vais m'approcher de ce truc, je ne sais pas c'est quoi. J'ai pas été voir. Bon, on va pas parler beaucoup. Là, je suis en train de filmer. Au cas où il se passe quelque chose, ou je sais pas, il m'arrive quelque chose. Comme ça, il y, y a des preuves. Comme ça, la police ou quoi, ils peuvent utiliser cette vidéo. Ensemble, on va voir c'est quoi. Allez les amis, vous êtes avec moi. On va aller voir ce que c'est. Là, je vais sortir de ma chambre. C'est pas normal tout ce qui se passe là. On y va. Là, je sors de ma chambre. J'ai très peur. Les gars, faites attention. Hein. Là, en plus, c'est noir, la lumière ne fonctionne pas et tout. Je vais devoir monter dans le noir. Putain, désolé, je ne pas crier beaucoup. Là, je monte les escaliers. J'ai vraiment trop peur, Eh, vraiment, j'ai trop peur, là, dans le noir. Oh, putain. Eh, les gars, en plus, j'habite seul. Il n'y a personne qui vit avec moi. Putain. Attends, oh, putain, oh, c'est une porte. Les gars, là, je vais sortir dans le jardin. Je vais aller voir ce que c'est. C'est pas possible, ça. Attendez, normalement, dans le jardin, il y a la lumière. Voilà pour moi. j'ai ouvert la lumière dans le jardin en fait avant d'aller là bas on va. je vais juste vous montrer dans cette salle désolé il n'y a pas trop de lumière on voit rien là mais je vais vous montrer par la fenêtre ici regardez les amis regardez il y a un truc qui dort là bas vous voyez juste là il y a un truc qui dort regardez je sais pas mais il y a plein de couleurs rouge, vert Et moi je vous dis hein, c'est pas normal ça il bouge pas en plus regardez il est là il dort Oh putain, c'est pas normal. Bon, vous savez quoi Putain, il n'y a pas de lumière en plus. Les gars, je vais vite mettre quelque chose. J'ouvre la porte du jardin. Vous êtes prêts Oh putain, c'est pas possible ça. Oh, putain, mon plus il caille. Là, je suis en train de mettre un truc. Oh, enfin. On va aller voir. Là moi. Moi je vous le dis là. Les amis là, j'ai très peur vraiment. Regardez. Il est en train de dormir là. Vous voyez, regarde. Il est juste dans le fou. Ah oh, putain. Je m'approche là. Les gars, il bouge, il respire. Putain, c'est un humain. Il y a un humain. Attendez, je vais tourner la caméra comme ça je vais, vous, je vais vous montrer ce que c'est voilà les gars, je vais traverser cette barrière oh putain, regardez oh putain est... putain il... c'est pas possible, il est tombé de là, il est tombé de là jusqu'ici, vous regardez les amis, il y a 1, 2, 3 4, 5, au moins 7 mètres il est tombé de 7 mètres putain ça oh putain j'ai pas envie de crier là les voisins ils vont entendre, hé hey, les gars c'est un clown c'est un clown Ça, ça, c'est pas normal, hein. Oh, putain Regarde les chaussures qu'il met en plus C'est pas possible, en plus, là, des fleurs et tout. Il bouge ou quoi Attends, attends, attends, je vais pas le toucher avec les mains. Y a pas un truc ici. C'est quoi, ça Je vais le toucher avec ça. Les gars, je lui jette dessus, hein. Je sais pas s'il va se réveiller. Non, en fait, il se réveille pas. Y a pas de truc. Ah. Du bois ou quoi Ah, avec ça, c'est pas. C'est pas possible ça. Eh hey. hey, t'es mort ou quoi Eh hey. hey, les gars, ça c'est pas normal hein. Je jette tout, il bouge pas, il est mort ou quoi Je sais pas mais j'ai l'impression, ça c'est pas normal. Hein. Là moi, je stresse là, regarde mes mains, ils tremblent et tout, c'est pas normal. Bon je vais m'approcher. Putain. Non, j'ai trop peur là. J'ai trop peur. C'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive à moi c'est pas normal, ça doit pas arriver à moi. Putain, pourquoi ça arrive à moi, en plus dans mon jardin C'est pas possible. Le mec, il est fou, il est tombé de là-bas. Oh, putain. Putain, et s'il se réveille Tu sais quoi, s'il se réveille, moi je fuis, je ferme la porte à clé, je fais rien d'autre. Je vais toucher, je vais toucher. Je vais enlever son masque. Je vais voir ce qui s'est... Oh, putain Oh, putain Ha <laughs>